en éveil et votre vitalité sera au beau fixe. Une très belle période à en profiter, à l'exception de quelques sortes d'humeur passagère. Mercredi après 14h, jeudi et vendredi pour le Québec, et jeudi, vendredi pour l'Europe, la Lune sera dans le cancer, votre deuxième maison. La créativité sera au menu durant cette période, vous donnant l'opportunité d'en profiter financièrement, si vous travaillez dans le domaine artistique. Sinon, vos communications seront, seront pleines de, tendance, de tendresse, de douceur et d'un style littéraire très intéressant. Votre diplomatie sera au beau fixe et elle vous ouvrira des portes. Cédulez vos rencontres, entrevues, entrevues ou négociations durant cette période, elles seraient très productives.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 Donc euh, il y a aussi une pleine lune qui aura lieu dimanche 9 février et dont j'ai parlé en détail pour votre signe dans les prévisions mensuelles. Je vous invite à les consulter. Alors c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup, à la prochaine.